Salut Salut J'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve aujourd'hui pour un débrief assez tardif, ce qui explique les lumières un peu particulières. On n'est pas très habitués ici. C'est clair. On revient tout juste de notre séance du coup de Spiderman. Je me souviens jamais du nom du troisième. No Wayo. Ok, merci. <rire> qu'on vient donc du coup de voir au cinéma. Aujourd'hui on est le mercredi 15 décembre, il est 22h passé. Donc autant vous dire qu'on avait vraiment envie de le débriefer ouais. à la sortie pour vous faire cette vidéo. Mais ouf. Parce que c'était très dur de pas en parler sur le chemin du retour. On n'aurait jamais tenu jusqu'à demain. C'est ça. Non, non, non, non. On possible. aurait pu attendre qu'il fasse jour, qu'il fasse beau, mais franchement, on n'avait pas envie. Ouais. Donc, vous voyez beaucoup Tonton ton Pixie en ce moment, mais cette chaîne n'est pas devenue une chaîne en binôme. Ça va, celui La prochaine vidéo, je pense que je serai toute seule. Je pense aussi. Ils ne me reverront pas avant un petit moment. Ah ouais? Bah, je pense! Bah on verra Bah je pense pas, parce que dans les sorties de films ou quoi... Euh... Ah bah ou Disney Paris, ou tout ça... Ouais non je pense pas du <rire> coup <rire> Tu vois Donc bon... Comme on a fait la dernière fois, si spoiler il y a et je pense qu'on va avoir du mal à pas spoiler... On se donne rendez-vous en fin de vidéo. Alors, tu nous l'as vendu la dernière fois, tu nous as dit que tu étais l'expert Marvel. Je <rire> n'ai pas dit que j'étais l'expert, attention. <rire> en tout cas, moi, je n'ai jamais fait bon. de critique de Marvel sur ma chaîne. Bah, moi non plus, j'en ai jamais fait sur ta chaîne. Ça tombe bien. <rire> je te propose déjà d'essayer de, d'expliquer de quoi parle ce troisième film sans spoiler. Déjà, ce qu'on peut dire de ce film, c'est qu'il prend immédiatement place juste après le Spider-Man précédent. Exactement. Donc, Far From Home. Exactement. Si vous avez besoin d'un titre, je suis. Là. <rire> Donc, pour rappel, le volet précédent, on a Spider-Man qui se bat contre un méchant dont j'ai oublié le nom. Parce que Mysterio. Voilà. Et en fait, Mysterio, juste avant de mourir, révèle du coup l'identité de Peter Parker au grand public. Tout à fait. Et il le fait passer pour un méchant. Tout à fait, en faisant croire qu'il l'a assassiné, qu'il est, euh, est le commanditaire derrière l'attaque des drones qui appartenait à la société Stark Industries. Alors bien évidemment, on est obligé de vous spoiler ce volet-là, mais enfin je veux dire si vous avez pas vu le Spider-Man précédent, ah, bah là on oui, peut forcément. plus rien pour vous les gars. Et allez le voir parce qu'il est vraiment bien. <rire> <Okay>. <rire> donc ça, c'est la fin du 2. Et ouais. là, le 3, donc du coup, euh, bah, la vie de Peter Parker est bouleversée, parce que bah. Tout le monde connaît son identité. Plus que sa simple identité qui est révélée, on l'accuse surtout de, de crime. Oui. Et c est, c est, si jamais il n'y avait que son identité qui était révélée, bon, bah ok, euh, on connaît son identité, ça bouleverserait un peu sa vie parce que c'est un lycéen et autres. Mais il y a, a d'autres super-héros dont on connaît l'identité. Bon, je pense à Iron Man, forcément. Ouais. Euh, et bon, euh, voilà. Et ça ne pose pas spécialement de problème. Mais là, comme on l'accuse de crime, c'est oui. ça, ça qui oui, fait coup, que du euh, coup, il, il va avoir ses partisans. Et ses des tracteurs. Ok. Ben, il va aller voir Doctor Strange. Ouais. Pour lui demander de modifier euh, comment dire comment dire la, la réalité pour que pour que les gens oublient oublie son oublie. existence ouais. et qu'il puisse euh, bah, repartir euh, de comprend, zéro en ouais, fait. Ça. Lui sa vie euh, avant que Mysterio fasse la révélation sur son identité. Ouais. Ça c'est des choses qu'on voit dans, la, dans les premières bandes annonces. Bah, le problème c'est que ça va pas se passer comme prévu et que euh... et bien que ça se passe pas comme prévu comme tu disais. Et que, euh, apparemment, on le voit dans la bande-annonce, des méchants également font leur apparition dans la réalité de, de Peter. J'emploie <rire> le terme réalité, mais c'est des méchants qui viennent de des dit... précédents films. Ouais, on de... le voit avec le docteur Autopus de la bande-annonce, on le devine avec euh, la bombe utilisée par le bouffon vert. Au-delà de, du fait que le sort ne va pas marcher, il y a d'autres méchants euh, de films précédents qu'on connaît déjà autour de Spider-Man euh, qui vont apparaître et ça fait un crossover plutôt intéressant. Tout à fait. Du coup déjà, qu'est-ce que tu penses de, de, de l'histoire, de la storyline qui a été mise en place Le film est vraiment très bon. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements euh, qui sont tous bien amenés, bien réfléchis je trouve. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans le film. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, mais c'est vraiment fait de façon intelligente. On s'ennuie à aucun moment. Il y a beaucoup de personnages. Il y a une y a... vraie dynamique parce que c'est des personnages ouais. qui sont forts, qui ont des personnalités euh, assez puissantes. Mm. Et... J'ai l'impression de me répéter un peu, parce que c'est l'argument que j'ai utilisé aussi dans Encanto, mais je trouve que c'est vraiment bien dosé. Pour moi Marvel c'est censé être un peu des films très action, très on se bat tout le temps et généralement c'est des scènes qui m'ennuient profondément. C'est plus le cas maintenant que j'ai découvert l'univers Marvel, mais ouais. de base c'était un peu le cliché que j'avais dessus. C'est que tu eu. regardes juste les ouais. d'un aspect extérieur. extérieur. Ouais. C'est un peu le premier Avengers quand même, mais bon, <rire> je trouve. <rire> mais il y a un bon mélange du coup entre l'action, les scènes de bagarre, d'explosion, tout ça là, euh, les scènes avec de l'histoire ouais. et des enjeux derrière et je trouve aussi qu'il y a vraiment un bon dosage entre l'humour et l'émotion mmh. c'est vraiment un film qui est amusant où on rigole quand même pas mal, ouais, clairement. Euh, qui est assez léger mais qui est quand même assez profond dans les valeurs et dans les thématiques qu'il aborde mmh. et je l'ai noté du coup pour moi c'est l'un des films à la portée la plus psychologique des Marvel je suis pas d'accord, le, le film est vraiment très bien, constru très bien construit euh, les, les personnages sont très bien pensés, il n'y a aucun personnage qui est inutile dans le film, non. ils ont tous leurs valeurs, ils sont tous utiles, ils tous, tous intéressants, leur moment. ils ont tous leurs moments leur moment de briller. Après il y en a un ou deux quand même qui sont un peu moins intéressants. Ouais oh, il y en a un ou deux, tu penses à qui le lézard. Ah, le lézard Ah, ok. Le lézard, il est quand même vachement en Au niveau des méchants du film, ok, il y en a peut-être qui sont un peu en dessous et euh, qui sont moins intéressants, mais au niveau des, des personnages principaux et même secondaires, excepté les méchants, ils sont tous quand même bien. Tant elle est, que elle est intéressante, on ouais. apprend un peu plus à la co-découvrir. Elle, elle reste dans la, dans la liste de son personnage, mais ça a un personnage mais intéressant. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi sur le fait que ce soit un film qui soit assez psychologique Psychologique C'est pas le terme que j'emploierais. Hein. C'est quoi alors le terme que tu employerais <rire> Je vois ce que tu veux dire dans le sens où euh, ouais il y, y a certaines valeurs qui sont qui sont présentes dans le film. Il y, y a la part d'humain. Je euh, trouve qu'il y, y a beaucoup d'humanité qui se dégage de ce film. Il hein. y a la part euh, également de, de changer. Après Puis ça c'est une le... thématique qui est présente. Puis dans, le contraste entre, entre le, le bien et le mal, euh, le fait de faire les bons choix, euh, de faire ce que les autres attendent de soi, etc. Oui, mais après, je ne enfin, dirais quand même pas que c'est le, le plus psychologique. Tu vois. Généralement, ça se concentre quand même autour d'une quête principale qui est principalement basée sur l'action, alors que là, c'est beaucoup basé sur les sentiments de. de, Peter. de notre, Ouais, et des choix qu'il doit faire. Hmm. Ouais, sur ça, sur ça, c'est vrai. Ça ouais. Ouais. Ouais. Après, Puis de son lien avec les autres personnages aussi. Il ouais. a des liens qui sont très profonds avec les personnages. Je pense notamment à Octopus. Mm -hmm. euh, honnêtement, j'ai adoré ce personnage. J'avais vraiment très très peur qu'il soit euh, très cliché, euh, très oh là là, je suis très méchant et. Mais tu t'en souvenais d'Octopus Vaguement, mais bon, j'avais une image très clichée quand même. Ouais, c'est parce que tu t'en souvenais pas trop, parce que même dans le, le Spider-Man de Sam Raimi, il était il était complexe en soi. Ouais. C'est parce que sa nature première c'est pas d'être méchante Ouais. Et ça, tu le voyais même dans, enfin tu le voyais clairement. dans c'est pareil, dans, je trouve qu'on, je trouve qu'on sent beaucoup dans Octopus. Euh, le côté méchant, old school, tu vois. Tu sens qu'il a, qu a vieilli face bah, aux méchants qu'on peut rencontrer, notamment dans le MCI maintenant. Il mm. euh, y a un côté vintage, mais un peu euh, papy sympathique. Tu ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé même, ça sympa. Euh, même dans, dans ses répliques, dans, la, ouais. dans, dans, dans sa façon d'être, en fait. Franchement, c'est un personnage que j'ai vraiment Et Du coup, ça devient décalage sans va par rapport à Peter. Ça, ça a été très très bien fait, pour le coup. Hein. Mm. Ils avaient tous des personnalités, euh, même électro, j'ai trouvé intéressant. Je m'en souvenais pas très bien, franchement, parce que j'ai très mauvaise mémoire pour les films, mais j'ai beaucoup aimé. Après, ouais, je, je, tu avais vu même le deuxième euh, le euh, Amazing Ama Spider-Man Ouais, j'ai vu ouais, tous les tu les as les... tous vus. D'ailleurs, c'est pas mal parce que du coup, j'ai une bonne connaissance de l'univers de Spider-Man puisque je les ai tous vus. Mmh, c'est vrai. Ouais. est que tu aurais pu en rater un hein. Ouais, et j'aurais raté, je pense, certaines références. Euh, parce que même ça, il y a pas mal de clins d'œil du coup pour les aficionados des Spider-Man. Ouais. C'est sympa. Ouais, clairement, c'est au niveau du fan service, on a été, euh... on a été servi. Il y a pas mal de, de références, de, de clins d'œil. On n'a pas ce, ce sentiment que les choses sont forcées. Genre, c'est vraiment fluide au, ouais. niveau, au, niveau, au niveau du film. Euh, les Même, sont même les blagues, même les clins d'œil, on dirait que c'est naturel en fait. Mm. Et ça, c'est vraiment une force parce que comme ils ont un petit peu fait du fan service sur certaines choses, ça aurait pu très facilement tomber dans, dans, dans la facilité, dans le fait que ce soit, dans le fait que ce soit forcé. Sauf que c'est pas le cas Et puis tu me l'as fait remarquer pendant le film Mais même au niveau des musiques ouais, il y avait des clins d'œil. j'allais y venir ouais, au niveau des musiques Au niveau des musiques euh, clairement c'était sympa Pour le coup c'est vraiment ceux qui ont vu euh, la trilogie euh, de, de Sam Raimi Qui reconnaîtront notamment la musique qui était utilisée dans le film Notamment euh, quand il bah, y, y a le méchant euh, euh, Le méchant dont on vous a parlé euh, Le docteur Autopus comme vous pourrez le voir euh, bah, Du coup c'est vraiment sympa qu'il les ait réutilisés Qu'est-ce que j'allais dire Si euh, je voulais également parler d'autre chose On le voit dans les bandes annonces Donc encore une fois c'est pas un spoil direct mais euh, on a quand même Doctor Strange qui est assez présent dans ce film. Encore une fois Ouais. Décidément, Doctor Strange, on, on le voit dans pas mal de films Marvel en tant que... que Moi, je l'ai grave, grave redécouvert dans ce film. J'ai encore plus respecté son pouvoir. Mm -hmm. Tu vois que, ouais. tu vois, vrai qu'on voit Tu vois de plus, plus en plus, en fait, euh, à quel point son pouvoir est fort et puissant, finalement. Bah, clairement, théoriquement, c'est l'un des personnages les plus puissants du MCU. Hein. Ouais. Si ce n'est le plus puissant, en plus. Ouais, je crois. après, il y a discussion. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord. Ouais, de toute façon, il y a matière entre. Enfin, y a... Bah, il y a Wanda si t'as regardé. Il y a, si y a, regardé, euh, y a Wanda matière à débattre. Déjà, si ça dépend si tu considères la puissance des personnages dans le MCU ou si tu la considères par rapport au comics. Captain Marvel. <rire> ouais. Tu euh... vois ça, Ouais. Si on parle du MCU, MCU. Euh, on a Et puis, euh, Doctor Strange qui fait de l'humour, moi, je... franchement, j'achète. Hein. Mm. J'ai adoré. C'est marrant que tu l'aimes bien alors que tu n'aimais pas Tony Stark Parce que dans, dans le Il y, y a une certaine ressemblance quand même J'ai appris à aimer Tony Stark J'aime pas les gens qui sont trop prétentieux Mais même voilà. dans la vie de tous les jours en fait c'est un truc qui m'insupporte Je supporte pas les gens qui manquent d'humilité Et bah Tony Stark c'est la définition euh, Du gars humilité. Qui, ah, qui a confiance en lui <rire> ouais, C'est cool. la confiance à regarder. Et du coup ouais euh, J'aimais pas du tout ce côté là chez lui alors que Par contre je suis à fond euh, Team Captain America Parce que bah, justement il a ce côté euh, très humble, je fais tout pour les autres, etc., qui représente pour moi les super-héros. Mais Après, Doctor Strange ne respire pas l'humilité non plus. Non, non, c'est vrai, je suis d'accord. Dans ce film-là, il avait un peu un côté, euh... je sais pas comment dire, un côté papa, tu vois. <rire> un <rire> côté quoi, mais... papa C'est le truc qui me vient en tête. Mais... Tu vois ce que je veux dire Un côté un peu, ouais. genre, grand frère qui protège Peter Parker. Totalement, totalement. Euh, J'aimais bien la dynamique qu'ils avaient. Ouais. J'ai trouvé vraiment tout. J'avais une question à te poser, notamment parce qu'on parlait de psychologie, mais je je la retrouve. Il faut savoir que l'avis de Tata Pixie sur Spider-Man de base n'était pas très positif. Ah, je, je la sentais venir De la base, question. tu, tu, tu l'aimais pas. Speed, ouais. Ce Spider-Man pour toi, le seul Spider-Man que tu aimais, c'était celui de Tobey Maguire. Même celui d'Andrew Garfield, tu pas. Ah non, j'aime pas celui d'Andrew Garfield. Voilà. Et celui de bah, du, coup, là, du MCU avec euh, Tom Holland, ouais, tu l'aimais pas. Vrai. Maintenant quel est ton avis Alors j'aimais pas Tom Holland Ah non parce... mais par contre on s'éloigne de ouf de la critique Oui <rire> Non mais ça, ça fait partie de la critique parce que du coup c'est la psychologie du personnage Ouais et c'est ce relié de façon à cette critique finalement parce que j'ai du mal c'est vrai avec, avec Tom Holland et avec Spider-Man En tout cas celui là parce que pour moi aucun Spider-Man n'a jamais réussi à égaler Toby. Je fais quand même une aparté parce que c'est important. Il y a un autre Spider-Man qui a énormément de valeur à mes yeux et qui est évoqué à certains moments du film et ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est Miles Morales. il faut que tu Toi, c'est juste parce que tu aimes l'animation. Non, je le trouve génial. Mais c'est juste parce que t'aimes l'animation et le film d'animation, tu l'as bien aimé. Je l'ai adoré. <rire> Je sais Mais oui. Donc ça c'est les deux versions de Spider-Man que j'accepte et que j'aime Tom Holland de Ouais, exactement D'ailleurs il y a un 2 qui sort la première bande annonce là, un Je digresse Donc oui de base j'ai du mal avec Tom Holland Pour moi c'était quelqu'un d'un peu assisté J'aimais pas trop sa personnalité Je le trouvais bébé Et en fait dans ce film là je dirais que j'ai quand même appris à le redécouvrir Il m'a touché d'une façon différente Je dirais mmh. Parce qu'on est vraiment rentré dans sa psychologie Dans ses émotions on a vraiment compris je pense que j'ai vraiment ressenti dans ce film-là à quel point il avait bon fond, en fait, tu vois. Ouais. Que c'était certes un gamin qui avait besoin de grandir, etc. Mais déjà, c'est un héros qui a beaucoup d'humilité et okay. qui a vraiment bon cœur, qui croit au fait que les gens peuvent être bons. Et... Après, tu le vois déjà dans les premiers films, ça Ouais, mais c'est pas le truc sur lequel j'ai focus. Si tu... Rien que le premier film, quand il se bat contre le vautour, on voit qu'il a bon fond, il cherche pas euh, à dis... le tuer. Non, mais j'ai jamais euh, dit qu'il était vois. méchant. Mais je le trouvais pas spécialement intéressant Alors que là je vois un peu Pourquoi est-ce qu'il se détache des autres héros du, du Marvel Universe Parce que tous les super héros finalement ont une personnalité Qui leur est très propre oui. Ils sont tous très très différents Et là je trouve que ça y est il est en train de s'épanouir, de grandir De trouver sa propre identité Il avait depuis pour, le début son identité Pour moi son identité c'était d'essayer d'être un Iron Man C'était d'essayer d'être un héros tu vois Iron Man c'est juste le, le modèle qu'il avait tu vois. À ah, commencer, ouais. ouf de la critique oh, Incroyable Ça va être sympa mon <rire> De ouf! Mais euh, bon, okay, ok. Mais en tout cas, oui, je trouve que ce film-là, c'est vraiment le film où euh, notre Peter Parker gagne euh, en maturité mm -hmm. et où on voit vraiment une véritable évolution chez le personnage. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense, pense. Que à travers les trois films, on voit une évolution euh, du personnage. Pas seulement à, à travers celui-là. Dans le premier film, c'est ses débuts, tu vois. Donc, euh, il évolue entre le début et la fin. Mais normal. Le, normal, dans le deuxième, il se rend compte que euh, déjà il doit faire face au deuil avec la mort d'Iron Man. Ensuite, il doit faire face. Euh, On espère que il, vous avez vu tous les films. Il est un peu naïf parce qu'avec Quentin Beck, bah, il se fait avoir. Dans tous les films, vraiment, il, il évolue et c'est juste la, la continuité en fait, celui-là. Ouais. Pour moi. Oui, je suis d'accord, mais en passant un cran supplémentaire. Mais je pense que c'est parce que tu n'appréciais pas le personnage, de base. C'est pour ça que ton avis est un peu biaisé. On digresse beaucoup parce que bah déjà, on a envie de parler de, de Spider-Man parce qu'on n'en a pas parlé encore une fois oui. avant de faire cette vidéo. Au-delà de ça, vu qu'on ne veut vraiment pas vous spoiler, c'est très compliqué de parler Sans ça. en parler, euh, c'est C'est compliqué. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, hein, on a adoré le film. Ah oui, là, sur ça, il n'y aura pas de, y aura y a pas de pas débat. Il n'y a pas de débat, clairement. Il n'y a pas de débat. <rire> De tous les films du MCU, je ne pas dire que c'est devenu mon préféré Il a vraiment un très très très bon niveau hein. ouais. Genre je, je l'attendais Le film au tournant Et je ne suis pas déçu Et ça euh, c'est quand même en soi une, une petite prouesse Mais je pensais sincèrement que j'allais aimer Spider-Man Mais que j'allais quand même préférer Shang-Chi Tu vois mm. Parce que nouveaux films Parce que moi j'adore les, les nouveaux personnages Et les films dédiés à leur histoire etc Parce que tu n'aimes pas trop aussi euh... Et que pas pas Tom, Tom Holland, Tom Holland de base Et là franchement je le trouve supérieur. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Oui, ouais. oui. Donc euh, vraiment un très très bon film. Très très bon film, oui. Est-ce que tu penses qu'il y aura un 4 Ils n'ont pas annoncé de 4 mais je pense qu'il y en aura un. Ouais. Tom Holland, il est vraiment fan de son rôle de Spider-Man. Ah bah Et a raison, vrai. parce que je trouve que c'est un excellent Spider-Man. Andrew Garfield, j'étais moins fan de lui, mais pas à cause... Enfin, euh, je ne serais pas à dire pourquoi. Bon, Tobey Maguire, je, je, on l'aime tous d'amour, Tobey Maguire. Ouais, parce qu'il y a aussi ce côté nostalgique. Il y a ce côté nostalgique, on était enfant... On, c'était Spider-Man, genre on, on pense, enfin voilà, on pense Spider-Man, on, on a tous Toby en tête, c'est normal. Mais je pense que oui, Andrew Garfield est un peu moins bon. Que mais en soi, avec du recul, et là je vais me fais détester par mal de monde, Toby Maguire, c'est un moins bon Spider-Man que Andrew Garfield tu ou Tom Holland. Non mais non, non, mais je vais m'expliquer, je vais m'expliquer. Par rapport à ce que doit être Spider-Man, enfin, euh, oui, dans les aux comics, comics, par rapport aux comics, Spider-Man, c'est un peu dans sa personnalité, c'est un peu un Star-Lord. Il fait des blagues. C'est un gars marron genre c'est pas Deadpool mais c'est un peu l'idée d'ailleurs Après des, je des trouve des pas le man il a... hilarant hein. Bah normalement il fait des petites blagues genre il fait des petites blagues tu vois toby Maguire il, il faisait pas des blagues, il pleurait quoi <rire> Non mais après Tobey Maguire on l'aime tous hein, genre il y a, Là, oui, y a pas de débat Mais c'est <rire> juste que du coup Tom Holland il représente bien ça il, il, il, C'est un jeune, il fait des petites blagues, il, il est un peu gaffeur Ouais. Du coup sur ça je trouve que c'est un bon Spider-Man Après euh, c'est pas tout ce qui fait en euh, Spider-Man Et sur les autres valeurs les trois mais ils Les, les problématiques qu'on laisse à la fin de cet épisode de Spider-Man mm -hmm. Me laissent penser qu'on pourrait facilement les régler dans, dans un Avengers par exemple tu vois. Ça pourrait prendre une partie d'un film Mais pas forcément faire un film entier Les, problé les problématiques de la fin du film Ouais Ouais je pense pas, je pense pas ouais. je pense, Le film traitera pas de, de ce qu'on voit à la fin ce de celui-là Ouais, ouais. Je pense que si jamais on a un 4, et je pense que ce sera le cas parce que c'est quand même une licence hyper populaire et que c'est enfin, quand même l'une des figures phares maintenant des Avengers restants, euh, je pense qu'on l'aura dans quand même quelques années. Quoi. Après en hein, détail près, je on légèrement nos propos, la problématique est ça à la fin du film, non. La problématique suggérée à la fin de l'une des scènes post générique, peut-être. Du coup, qu'est-ce que tu dirais en conclusion de ton avis sur ce Spider-Man En conclusion, bah attends, je vais regarder mes notes pour voir si j'avais d'autres trucs. Je pense qu'on peut difficilement euh, dire plus sans spoiler les gens. Et sans donner notre avis sur absolument tout ce qui se passe. Et je pense que c'est un film où il faut avoir le moins d'informations possible Clairement. pour ne pas se faire spoiler. Clairement. Moi, j'avais vu que la première bande-annonce. Je regrette pas du tout mon choix. Pour avoir ouais. vu le, le moins de choses possible. Moi non plus. Euh, Et je sais que ouais. ça va être très difficile sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. de pas se spoil. Parce que les sûr. gens ont la langue bien pendue. Mais mmh. vraiment, il faut essayer de se préserver au maximum pour garder la surprise. Clairement. Le mieux, c'est d'y aller le, le plus vite possible. Ouais. ouais, ouais. <rire> en vrai, ruez-vous tous dans les cinémas. <rire> battez <abonnez> vous Essayez une beer Games. Ouais. Mais oui, en tout cas, je pense qu'on est assez d'accord sur notre avis, sur le fait que c'est un film qui nous a fait passer vraiment un super bon moment. Clairement. Allez voir ce film, donnez-lui sa chance. Franchement, je pense qu'ils ont vraiment mis le niveau haut et je vois pas ce qu'on pourra reprocher à ce film, honnêtement. Mmh. Je comprendrais pas qu'il y ait beaucoup d'avis négatifs sur ce film. Moi non plus, moi non plus. Mais ouais, non, j'ai aucune critique à faire au film. Bon, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait envie de dire sur euh, Spider-Man. Bah, plus que ça même mais... <rire> et plus encore ouais. on espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter en nous donnant votre propre avis et en lâchant un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous bisous salut <rire> Est-ce que qu'en post-générique tu veux ajouter quelque chose de spoilant dont on n'a pas parlé ou pas Bah les Spider-Man On n'en a pas vraiment parlé du coup Ah bah non, on n'en a pas du tout parlé même mais... Bah non Alors Bah ça a fait plaisir de le voir, après Toby Maguire il a pris un petit coup de dieu mais c'est normal en début Ça m'a fait plaisir, autant euh, ça m'a fait me rendre compte de tout le temps qui était passé Entre les films Ouais Toi ouais. aussi ça t'a fait ça non Genre tu l'as reconnu, tu vois, normal Bah, bah Et oui, bah, oui. d'ailleurs on l'attendait parce que c'est bien qu'ils aient fait venir Andrew Garfield en dans le premier comme ça, ça a laissé un, ouais. un tout petit peu, un petit suspense sur s'il allait a avoir ou pas. D'ailleurs, ils il mettent un moment avant de le faire venir, d'ailleurs, Tobey Maguire. Ouais, ouais. Ils mettent un vrai moment, mais c'est bien amené. Mais même dans le film, hein, tu sens qu'ils veulent pas nous montrer tout de suite que les Spider-Man ouais. vont arriver. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, honnêtement, euh, je me suis dit ils vont pas être là en fait. ouais, Au bout d'un moment, ils vont ouais. pas nous les mettre. quand on voit les méchants euh, apparaître et, et que eux ils ne viennent pas, on se dit ils vont pas nous les ramener euh, ouais. dans les dix dernières minutes, tu vois. Mais oui. Et ce que j'ai bien aimé personnellement c'est que ça m'a fait un peu penser au fait que ces trois Spider-Man représentaient trois générations très différentes et trois évolutions du personnage différent. Mmh. Pour moi Tom Holland c'est un peu comme une forme de pré-adulte. Mmh. Andrew Garfield il symbolise vraiment euh, l'adulte, euh, le début de trentenaire quoi. Et Tobey Maguire c'est l'adulte bien installé slash le papa quoi. Et je trouvais ça intéressant tu vois cette confrontation des trois points de vue euh... Du personnage finalement. Oui c'est vrai, comme si on avait le personnage mais euh, à, trois, bon, à trois âges différents ouais. comme tu le dis. Et c'était sympa aussi de, de, de savoir que euh, le Peter Parker incarné par Toby Maguire... Et il était toujours avec Mary Jane, ouais. que ça avait fonctionné quoi. C'était tout bête mais sachant que de part en plus, quand, on, on leur, quand, quand ils évoquent leur, leur, leur situation maritale, il a l'air de dire que ouais c'est compliqué quand tu es Spider-Man comme si c'était pas possible. Mais après ouais. ils confirment qu'ils sont toujours ensemble. Ouais. Donc euh, ça fait du bien parce que de part, je me suis dit quoi ils sont pas ensemble Ça aurait été possible parce que dans, dans une des versions de Peter Parker, de, de, euh, de, de Spider-Man into the multiverse avec... Euh, Miles Morales, il y a un, un Peter Parker qui se fait quitter par Mary Jane. Ouais. J'ai bien aimé aussi, tu sais, le clin d'œil euh, où le Peter Parker incarné par gros Garfield, il n'est pas réussi à sauver euh, Bob ben Ouais. Et qu'il arrive à sauver Mary Jane. Oui. T'as vu, dès que la scène, s'est passée, j'ai vu tomber... J'étais obligé de te le dire, je, ouais. je sais que c'est chiant les gens qui parlent pendant le cinéma, mais bon... Et puis ils, ont ils avaient vraiment de l'alchimie je trouve, les acteurs et les, ah. les spider-man entre eux, ils se faisaient des petites blagues. Clairement, ouais, les discussions, la, la discussion là, quand ils parlent des fluides ouais. qui sont sécrétés naturellement par le Peter Parker de le Tobey Maguire, ouais, elle était, elle était juste géniale. Est sympa à ce moment, était super sympa Ouais. Ils comparer leurs différences. Ouais, c'était vraiment naturel, ouais. enfin ça, ça avait l'air naturel en tout cas, enfin, c'était ouais. vraiment bien fait. Et euh... On n'aurait pas pu espérer je pense une meilleure réunion des trois Spider-Man Non, non c'était vraiment ils ont, réalisé, ils ont réalisé le fantasme de tous les fans De Spider-Man je crois <rire> <Oui>. <rire> En vrai. Et Ils ont tous les trois eu leur moment Il n'y en avait aucun des trois qui était un peu Qui était en complètement en mis part. à part Et d'ailleurs j'ai bien aimé le fait qu'il rassure le Spider-Man Campé par Andrew Garfield sur le fait qu'il était aussi bien que les autres Parce que c'est vrai que c'est celui qui est le moins apprécié Des, des fans de Spider-Man oui, oui. en général D'ailleurs il n'a pas eu enfin, le droit à trois films Lui d'ailleurs il n'y avait que deux oui, c'est euh, pour ça que c'était bien qu'il lui rappelle qu'il était amazing Je pense que c'est ce qu'ils ont dit en anglais parce que nous, On a eu la version ouais. française qui disait qu'il était incroyable, je crois, ou quelque chose ouais, comme ça. ça Et j'ai bien aimé aussi, tu sais, le fait qu'ils aient du mal à travailler en équipe aussi euh, oui. au début pour, En affrontant les amis, parce que c'est vrai que bah, Spider-Man, comme ils l'ont dit, ils se battent toujours tout seuls, ils ne travaillent pas en équipe Donc ouais. euh, ça faisait sens qu'ils ne soient pas parfaitement coordonnés dès le début C'est vrai non, Mais c'est bien d'ailleurs qu'ils aient mis en, en lumière l'expérience du coup à le le Spider-Man du MCU Par rapport aux autres Parce que lui il travaille en équipe ouais. il, est, il faisait partie des Avengers comme il l'a dit Et du coup c'est bien qu'il ait qu réussi à prendre le lead sur ça Et qu'il ait les coordonner du coup Et puis finalement euh, Ce qui est intéressant dans la morale du film C'est que ces deux Spider-Man ont permis à notre Spider-Man du MCU De se retrouver à un moment où Il était un peu perdu dans ses émotions mmh. Et dans les épreuves qu'il traverse finalement C'est ça et euh, d'avancer, enfin de, de revenir sur le chemin de la lumière parce qu'en en fait, s'ils n'étaient pas intervenus, il aurait fini du coup par, par tuer quelqu'un et ouais. donc par devenir le criminel qu'on lui reprochait d'être. Euh, le film est tellement bien fait que si tu regardes le, le Spider-Man de Tobey Maguire, empêche le Spider-Man de Tom Holland de tuer le bouffon vert avec l'arme du bouffon vert. Soit comment de base il est mort contre Tobey Maguire, tu vois c'est la, la ouais comment la situation est écrite euh... Et j'aurais trop aimé voir la réinsertion des méchants euh, Dans leur monde respectif oui. Dans une post générique Ça ça aurait été intéressant effectivement parce qu'on sait pas plus parce que que la scène, Même euh... s'ils les ont fait changer Qu'est-ce qu'il a différent d'eux après comment ça se passe Une fois qu'ils reviennent parce que du coup ça crée d'autres timelines Techniquement ouais. si quand ils reviennent ils sont différents Vu que s'ils si reviennent et qu'ils sont gentils euh, Bah, plus... bah c'est tout bête mais ils sont plus méchants Et du coup ça change totalement l'histoire ouais Mais bon leurs histoires elles sont déjà écrites quoi Ouais c'est ça on base. peut pas réécrire euh l'histoire bah Là c'est un peu ce qu'ils ont fait quand même hein. Oui effectivement mais <rire> Ils peuvent pas réécrire une... toute l'histoire En tout cas en quelques minutes Et nous raconter une nouvelle histoire Autour de la non. réinsertion d'Octopus euh... Et pour ça il aurait <rire> fallu que Toby Maguire et Andrew Garfield aient... aient des nouveaux films finalement Ce qui ne sera pas le cas ça. Mais bon à part ça franchement euh, Film incroyable qu'on vous recommande à fond mmh. Et je pense qu'on a tous les deux hâte De voir bah, le prochain Marvel Qui sera du coup euh, le Doctor Strange 2 c'est ça. Avec Wanda. Exactement. Bon, sur ce, on vous dit au revoir, parce que ça fait longtemps qu'on tourne. Oui. Et on vous fait plein de bisous. Salut. Salut.